Bienvenue à la communauté de communes Côte-Ouest-Centre-Manche. Ce territoire, situé au cœur de la Normandie, a fait appel à Territoriaux pour mettre en place une carte interactive enrichie. L'innovation de ce projet est de s'appuyer sur la base OpenStreetMap, ce commun numérique, en complément du système d'information touristique. Pour nous expliquer ce projet novateur, Pierre Rougier, le référent local de l'Office du Tourisme, nous reçoit à la Lande de l'essai. Donc le déroulé du projet de cartographie interactive en fait, commence en été 2021 où différents services de la communauté de communes en fait, avaient des, des besoins exprimés de communication sur certaines choses. Donc je pense évidemment au service tourisme et aussi le service enfant-jeunesse-parentalité qui avait besoin de communiquer sur certains équipements, je pense aux aires de jeu, mais aussi aux MAM, aux crèches, ce genre de choses. Donc en 2021, moi je suis embauché par la communauté de communes pour travailler sur la collecte de données dans un premier temps. On trouve notre prestataire Donc À partir de janvier 2022, donc on a commencé à travailler sur OpenStreetMap et on a été formé par Territorio donc pour contribuer au mieux à cette base de données libre et publique. En quelques mois, on a contribué jusqu'à 1200 points d'intérêt sur OSM auxquels se sont ajoutés 500 euh, PEI euh, sur la carte donc, qui viennent directement de notre système d'information touristique. Et à ça se sont rajoutés aussi des, des points, euh, on va dire, créés en interne, notamment tous ceux de l'environnement, donc euh, les zonages euh, qu'on a refaits sur les réserves naturelles, sur les zones Natura 2000, de des choses comme ça. Et après 5 mois de collecte, donc de contribution et de travail autour de la carte, on a pu la mettre en ligne à la fin du mois de mai. Donc, en complément des douze catégories proposées par le menu de la carte interactive, euh, on a voulu lancer quelque chose d'un peu plus novateur et développer en fait euh, un agenda sur lequel on retrouve les manifestations du territoire euh, basées en fait sur euh, l'agenda qu'on trouve sur le site internet du, du tourisme euh, COCM. Claire Andrieux, je suis responsable du service environnement à la comité de communes Côte-Ouest Centre-Manche. Sur notre comité de communes, on a vraiment un espace très riche. Il y a plus de 30% du territoire qui, qui est protégé. On a 4 sites Natura 2000, on a 2 réserves naturelles nationales, 4 espaces naturels sensibles. Donc voilà, c'est vraiment un espace très très riche. On peut, comment dire, coupler sur la carte info entre les sentiers de randonnée et justement ces espèces naturelles-là, surtout si on veut les découvrir, et aussi les événements organisés par le service tourisme pour les locaux et pour les, les touristes de passage. Au-delà des usages pratiques qu'offre la carte interactive, tant pour les nouveaux arrivants, les habitants, que pour les touristes, cette carte répond également à une volonté politique de valorisation du territoire. Brie lemoigne président de la communauté de communes côte centre manche Concernant la carte info, elle a été pour nous un élément de valorisation elle est un élément innovant dans la mesure où elle rassemble la globalité des services proposés. Je ne peux qu'inciter à son utilisation, à sa promotion. Je crois qu'effectivement, c'est un plus pour un territoire. Elle est, j'allais dire, fortement appréciée de toutes celles et de tous ceux qui sont amenés à l'utiliser et à la consulter.